Good morning, allez, Iden et aujourd'hui le Nishmat avant de faire Ben Israël Vefanit, Vora, Bat Esther, et Adel, Bat Sol, Tarab les bêtes Vanish, et Charlie, Shalom, Ben Jermaine, Sarah. Si vous souhaitez aussi une prochaine vidéo, je vais vous contacter 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui, ma séchette, on va bête, avec un chapitre qui va parler, un seul chapitre sur ça, mais qui va entrer dans tous les détails concrets, la mitzvah Khalitza. Comment est-ce qu'on fait la Khalitza alors je vous donne un conseil mais une mise en garde aussi. Un conseil c'est quelque chose de, de très utile à faire, c'est de chercher des.. Moi j'ai déjà vu un mini-film sur ça, sur une mise à trahissa, qui était fait dans la in de Rav Mandéraï Gross, euh, dans tous les détails avec tous ces promotes C'est-à-dire, je ne vous incite pas du tout à aller regarder YouTube, mais si déjà vous avez déjà un accès à YouTube, ben, regardez, ça ne fera pas de mal de, de voir à quoi ça ressemble. Mais je vous mets en garde sur quelque chose de très embêtant, c'est qu'il y a malheureusement tous ces mouvements de anti religion avec les nouvelles religions et tout ça, d'accord, surtout chez les Israéliens, c'est professionnel, où il, veut, il y en a qui veulent lutter contre cette khalitza parce qu'ils trouvent qu'il y a ici, ils rabaissent l'honneur de la femme et toute leurs bêtises qu'ils peuvent raconter avec. Euh, comme si. Les, quand ils prônent pour les homosexuels, ça les dérange pas. Mais quand on fait une khalitza à une femme, alors ça les dérange moi. Qu'est-ce qu'on peut faire S'ils mangent du cochon, ils ont une tête de cochon, d'accord en tout cas, je reviens maintenant sur le go, non, ça, ça, je, fais, je vous mets juste en garde si vous faites, vous cherchez Khalidza sur YouTube, vous allez sûrement tomber, les premiers qui vont monter, ça va forcément être ces, ces, ces mini-films d'organisme où ils vont que critiquer et montrer le côté tout moche de l'histoire. J'ai euh, pas fait une recherche sur, euh, sur internet, j'ai juste regardé qu'en écrivant Khalidza en français, Chalit On, il y a apparemment un Beddin Sfarad de France qui s'occupe de le faire, j'avais l'impression que c'était propre... Euh, en bonne et due forme sans aucune critique, d'accord Je referme la parenthèse et puis maintenant on commence la mise à. La mise, à la mise à, je vous explique d'abord très rapidement comment ça se passe, les, les généralités. Ya, khalitsa, ça veut dire retirer. Retirer quoi C'est retirer la chaussure. Lorsque le Yavam, il ne veut pas faire la musée de Yiboum, de se marier avec la femme, ou même chez les Ashkenaz, dans le Minak 2, ils ont comme un Khérem, je crois, de ne pas faire le, le Yiboum, de faire juste la khalitsa, eh bien, j'ai l'espoir, ils avaient le minak de faire le Yiboum, ils faisaient j'ai déjà eu des échos de Yiboum qui ont été réalisés, mais en tout cas, si on, il ne veut, veut pas se marier avec elle, donc il doit faire la khalitsa. La khalitsa, alors c'est toute une histoire, Comment est-ce qu'il faut faire Il faut partir devant littéralement, officiellement, le Bet-Din. Euh, le Bet-Din là-bas, il va y avoir trois juges, c'est ce qu'on va voir tout de suite, trois juges, plus encore au moins deux personnes extérieures, si possible, c'est mieux de le faire, au moins cinq personnes. Et il va falloir que la femme va enlever la chaussure du mari. Il y a tout un rituel de texte à lire. Et à part ça, elle va devoir cracher devant lui. D'accord Il y a des sur.. Comment retirer la chaussure Quel type de chaussure Comment l attacher cette chaussure Il y a des Comment cracher devant lui Il y a des Quoi lire devant lui Tout ça, c'est ce qu'on va découvrir dans notre chapitre. Maintenant, là, dans notre premier mission, on va s'intéresser à la chaussure concrètement. D'abord, tout d'abord, la mise à il faut la faire devant trois juges. La et même si c'est trois personnes simples, Ça n'a pas la peine d'être des juges. Alors pourquoi tu me dis de prendre des juges faut au des gens qui sont capables de lui faire lire par cœur. C'est-à-dire, il y tout un texte à lire que l'O Yevami » je sais plus comment dire regarde dans les on vous allez avoir tout le tout le -es, que la valta yevimto et elle va monter la Yevama devant le, les juges elle va leur dire que l'or l'or chafetzayich yevnoted Betachiv et donc on va lui dire alors vas-y lis et tout un Tekès comment est-ce qu'on fait pour, tout un texte un, une mise en scène comment le faire et donc maintenant il va falloir donc il faut trois juges ces trois personnes qui savent lui lire et la faire lire et à part ça aussi, c'est bien d'avoir deux personnes extérieures au minimum qui vont moins insister à la scène. D'accord Donc même si les trois, c'est pas la peine d'être des juges assertifiés, que c'est plus la peine d'être des juges avec une théouda de juges, ça suffit juste que ce ne soient pas des gens simples. Ça suffit juste que ce soit des gens qui sont capables de... Même des gens simples qui sont capables de le faire lire. Maintenant, on va s'intéresser à la chaussure. « min'al, Khalitza khalitsatakshira » Banpilin, Khalissa Tabsula, je traduis d'abord littéralement, Khalissa Bemin Al, si elle a fait la Khalissa en lui retirant une chaussure, alors Al-Khalissa est kshera. si c'est avec une chaussette. Khalissa Tabsula, Al-Khalissa est invalidée. Besandal avec une sandale. Chez Yeshlo Hakev, qui a un talon. Expliquer, c'est quoi ce talon Alors, Kacher. Besandal Hakev, pas soul. OK Et qui met si il n'a pas de talon, c'est pas soul. Alors, on la prend un par un. D'abord, on va d'abord s'occuper du milieu, c'est plus facile dans la zone. Anpilin. Une chaussette. En fait, on parle d'une chaussette qui en fait une euh, toute chaussure en toile, elle est considérée comme une chaussette. Il faut nécessairement or. Donc, à leur époque, ils ne faisaient pas encore des chaussures en tissu. c'était en tissu, si c'était forcément de la qualité plus simple. Le principe est très simple. Il faut une chaussure qui protège le pied. C'est-à-dire, vous connaissez le goût, vous marchez en chaussette à la maison, vous tapez le coin du lit, ça fait très mal. Donc, vous avez bien compris que vous n'avez pas une chaussure. Mettez une chaussure, tapez le coin du lit, ça ne va pas vous faire mal. D'accord La chaussure, elle doit être midée des magen, la quelque chose qui protège. Ok Ça, c'est le principe de base. Donc, maintenant. C'est pour ça que Anne c'est la chaussette, comme dit le Vortenora, chez le Beged. Parce que si la chaussette, elle est en cuir, et qu'elle protège, et eh bien, réellement, on a le voir. le Maintenant, il y a aussi, entre parenthèses, aussi dans les bâtés d'Inim, ils ont aujourd'hui, ils ont une massorette comment Ils ont une chaussure très, très, très spéciale. Si vous faites une recherche de nouveau, ça, vous pouvez même sur Wikipédia, en hébreu dans ce cas-là, et vous vous montrez la, une photo de la chaussure qu'il prenait. On a, on a encore même la chaussure qu'on prenait au Bédin du, du Khatam Sofer, vous allez voir en fait, c'est une chaussure à, à l'ancienne vraiment, qui est entièrement en cuir, où il y a des, des lanières en, en tissu qui montent et qui attachent le pied un peu plus haut, comme ce par rapport à la fin de la Mishnah. Donc ça, j'ai expliqué c'est quoi d'abord Anpilin, c'était le cas du milieu. Maintenant il y a Min'al et Sandal, il faut comprendre c'est quoi Min'al et c'est quoi Sandal littéralement, une chaussure et une sandale, mais quelle est la différence fondamentale entre les deux Comme à notre époque d'ailleurs, la chaussure c'est quelque chose qui enferme entièrement le pied. Tandis que sandal, c'est quelque chose qui laisse le pied assez découvert, premièrement. D'accord Min'al, ça va champ de Noël, ça ferme. Et sandal, je ne sais pas ce qu'on a le mot. Maintenant, il y, y a une différence fondamentale, figurez-vous que le min'al, ils avaient l'habitude, alors, J'ai du mal à comprendre de quoi ça parle exactement. Je vais vous explique le, le, le principe. A priori, il faut prendre un sandal, c'est ce qui est ensuite, mais chez Yeshua a un talon. On ne parle pas de talon sous le pied, on parle qu'il y a un renfort pour bloquer le talon. À exclure donc ce qu'on appelle à notre époque des babouches, des sandales, des savates. C'est-à-dire, si on a des babouches, donc on a le pied, même si c'est en cuir et c'est bien fermé, c'est ce que tu veux, mais à partir du moment où, et même tu vas même mettre une lanière aussi pour le bloquer en haut, mais si ton. Il n'y a pas un renfort qui te bloque le talon par derrière, donc ton pied peut sortir comme ça. Ce n'est pas bon. C'est ça ce que ça veut dire chez Yeshla Akev, qui a un talon, pas dans le sens d'un talon sous la, sous la semelle, mais un talon derrière qui te bloque le talon. D'accord Ça c'est le sandal. Maintenant on préfère le sandal au minal, pour quelle raison Alors là c'est ça, ça je n'ai pas vraiment compris l'histoire. Parce qu'en fait, le minal, les savez, ce qu'on appelle minal, la chaussure, il y a l'habitude de la faire avec une peau plus souple, ça pouvait arriver que cette peau se déchirait et qu'on continuait à utiliser la chaussure et si c'est réellement arrivé, alors la chaussure elle est invalidée. Alors qu'une sandale, quand ça se déchire, on la met à la poubelle, on n'a plus rien à faire avec elle. On ne peut pas mettre une sandale, on a un pied qui va se partir, qui va se barrer, ça va pas tenir. D'accord Ça, c'est les, les, les principes qui sont expliqués dans le livre. J'ai du mal à vivre l'histoire, en tout cas, on se retrouve avec un problème. C'est que puisqu'une chaussure, ça peut arriver qu'elle soit déchirée, que tu continues à l'utiliser malgré tout, et que ça ne protège plus le pied, oh, ça protège plus le pied, c'est plus une bonne chaussure pour faire... Le, la khalitsa, parce qu'on t'a dit que le, la définition de la chaussure qu'on veut, c'est la khalitsa, c'est une chaussure qui va te protéger ton pied. Donc, d'accord Comme la chaussure, elle peut être déchirée et ne plus protéger le pied, et tu continues à l'utiliser, a priori, on préfère que tu n'utilises pas le minual, mais que tu restes sur le sandal. Ok On a tout expliqué, en fait, sur la première partie. Donc, la a parce qu'on préfère, a priori, éviter de peur que tu vas utiliser une chaussure déchirée. Ben pilin avec une chaussette, donc sans, sans tissu cette fois-ci. La si chandita absolue, la chandita est invalidée. Par contre, si c'est des sandales chez Yeshlo, Akhev, kasher. Si c'est avec une sandale qui a un talon, c'est-à-dire qui bloque par derrière, c'est kacher mais Yeshlo et Akhev pas solide. S'il n'y a pas de talon, c'est-à-dire c'est une babouche, elle est en cuir, elle est ce que tu veux, mais ton pied peut sortir sans, sans être retenu. Alors c'est invalidé. Là, il y a mal de, elle, elle doit prendre le pied, et lui enlever complètement la chaussure. Le mari doit, si vous voyez le petit mini film. Les petits, petits films, vous verrez que le mari n'a pas le droit de l'aider, il y a dans le film comme j'ai vu avec Rav Monterrey Gross, on voit le, le, le, le, le Yavam qui commence à lever le pied et le Rav qui lui dit « Eh repose le pied tout de suite directement » et il lui remet par terre parce que c'est elle qui doit faire le, elle, toute l'action de retirer les chaussures entièrement, le mari ne doit pas l'aider, enfin le Yavam il ne doit pas l'aider. Dernier sujet maintenant, je traduis après j'explique. « ou les ulemata khalitsata kshera. On va traduire le mot Rekuva par le genou, d'accord c'est comme ça que ça dit ici. olmata du genou et en dessous. Khalitsa lekshera, la Khalitza lekshera. Minar olmala si c'est du genou et au dessus. Khalitza lep'soula, la Khalitza est invalidée. On parle de quoi Il y a deux interprétations sur ça. Le bartender il a choisi une interprétation que j'étais même pas au courant qu'elle existait en fait. C'est fondé sur je ne sais plus qui le riff j'imagine ou je sais j'ai vu qui est le riff exactement qui explique que que on parle en fait jusqu'où les lanières le montent. Je vous ai dit, si vous voyez, vous allez voir que c'est une chaussure avec des lanières qui s'attachent sur le pied au-dessus. Maintenant, la Michel me dit, bah, tu sais quoi, tu attaches les lanières. Tu peux les attacher jusqu'au jusqu'au genou, mais pas au-dessus du genou. D'accord Tu peux les attacher là-bas. Donc la là, Yevava, elle va devoir partir maintenant, les ouvrir depuis là. Mais tu ne pourras pas l'attacher au-dessus du genou. Imaginez que tu as, as lanières qui vont monter jusqu'en haut. Ce pas bon. Ça, c'est ce qu'il a écrit, d'après le Riff. Yarachi, a, a une autre interprétation. On parle que c'est un mari qui lui manque un pied. Alors la Michal vient me dire, s'il lui reste un morceau de pied, du genou et en dessous, c'est bon. Mais s'il lui reste plus même plus le genou et le queues au-dessus, eh bien il s'appelle qu'il ne peut plus mettre une chaussure, ce qu'il va mettre pour protéger, même s'il va mettre un bout de. c'est fréquent ceux qui lui manquaient un pied, il ne mettait pas une prothèse, il mettait plutôt quelque chose qui le protège, il y en a qui marchaient même sur le genou, c'est même quand dans le Shabbat. Alors, même s'ils vont mettre quelque chose dans cuir, même qui va les protéger, ça passe la dessus de chaussure dès qu'on est en dessous du genou. Ok Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de s'lafrak tout cela.